Je suis sûr que si vous utilisez verre pour faire des vitres, vous avez déjà eu ce problème-là, ou un de ces problèmes-là. Les vitres ne répondent pas comme vous voulez, il n'y a pas de reflet, ou alors au contraire c'est un miroir au lieu d'être une vitre. Ou alors il y a de grosses déformations sous forme de, de, de déformations rondes comme ça dans la vitre, je comprends pas pourquoi. Bref, il y a 4 cas comme ça que j'ai recensé, 4 cas dont le dernier est vraiment vicieux, donc euh, restez bien vigilant sur celui-là. Je vais vous les détailler là. Et de manière à ce que vous fassiez plus ce genre de bêtises, vous cherchiez plus vraiment les réponses, parce que ça peut vraiment être, être rageant. Donc j'ai fait une scène comme ça, où là, j'ai une ouverture, vous voyez, on voit le dehors. Et après, j'ai quatre vantaux, Cinq, le dernier étant parfait, la vitre est parfaite, et les autres ont tout un problème. Toute une déformation, un reflet qui ne va pas, un effet loup ou quelque chose comme ça. Je vous montre ça tout de suite, j'ai créé une scène, je lance le rendu, un rendu brouillon. On va juste se rendre compte de ce qui se passe, c'est que et eh bien il y a des choses qui vont pas aller là j'ai ma vue extérieure donc on voit l'espèce de barnum ici et on voit qu'ici j'ai un effet loop monstrueux là au contraire j'ai un effet lointain et là j'ai un gros effet loop sur les deux dernières et le dernier c'est la vitre référence donc c'est celle qui marche, si je m'approche voilà ici j'ai ma vue extérieure je rentre dans la maison, je vois que ça bug ici là si j'ai une grosse déformation sur la deuxième pardon. Voilà, quand je tourne comme ça, je me retrouve avec des déformations énormes et les autres, j'ai des effets loop. On ne sait pas pourquoi. Pourtant, quand je vais regarder cette vitre, bah elle est tout à fait normale. Hein. Elles sont toutes pareilles, elles sont toutes normales. On va commencer par la première. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc J'isole la première et on va regarder la première chose, c'est est-ce que la vitre a de l'épaisseur Si la vitre est une feuille, c'est-à-dire un plan sans épaisseur, ça ne marche pas. Il faut absolument faire un pouce étirer dessus. Je regarde, je m'approche et, et regardez, effectivement non. Elle est plate. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est faire un pouce tiré pour lui donner une, une petite épaisseur. Je vais mettre 1 cm. On peut mettre moins, évidemment. Je me replace dans la scène, ici. Et je teste le même rendu tout à l'heure en mode brouillon pour voir si l'effet loop qu'on voyait ici a disparu. Donc on se concentre du dehors par rapport à la première vitre et on voit que, a priori, il n'y a plus du tout de déformation. Tout est dans la continuité. Donc on a résolu le problème. La deuxième vitre, elle fait des grosses déformations comme ça, ce genre de choses-là. Donc pareil, on va inspecter, qu'est-ce qu'elle a cette vitre Est-ce qu'elle a de l'épaisseur Oui, elle a de l'épaisseur. Donc là, il va falloir surveiller autre chose. Est-ce que les faces sont bien orientées Vous savez que dans SketchUp, quand on crée une face comme ça, un plan, il y a un côté bleu et un côté blanc. Le côté blanc, c'est le côté de la face recto, le bon côté, et là, c'est le verso, le côté inversé. Donc, ma fenêtre a peut-être les faces inversées. Donc, je vais rentrer dedans. Et pour faire apparaître les faces inversées, le sens des faces, on va aller dans Affichage, Style de face, Monochrome. Et là, on voit que, effectivement, la face de l'intérieur est inversée. Donc, je vais faire un clic droit, Inverser la face. Et là, les deux faces sont blanches. Je reviens en Style de face euh, ombré avec Texture, c'est le, le style de base. Je me remets dans la scène et on teste, normalement, ma vitre est redevenue tout à fait normale, comme l'autre. On l'a guéri, on a solutionné le, le deuxième problème. Voilà, donc je, je vérifie, mais en tournant, on voit qu'il n'y a plus de déformation. Le troisième cas, on voit qu'il y a un effet loop, et là, ben ça va être un peu le même cas, donc ça va aller très vite, j'ai une épaisseur, oui. Euh, Est-ce que les faces sont bien orientées Affichage, style de face, monochrome, oui devant, mais non derrière. Donc, tout à l'heure j'avais la face de intérieure qui était mal orientée, celle que je voyais, mais même celle que je vois pas, celle qui est de l'autre côté, elle doit être bien orientée aussi. Donc je l'inverse. Là c'est rapide. Je reviens ici. Je lance pour vérifier, mais normalement c'est bon. La troisième vitre, voilà, est rétablie aussi. Tac, il n'y a plus de déformation. La quatrième maintenant, elle va nous poser un peu plus de problèmes parce que là c'est vicieux la quatrième. Je rentre dedans. Ok, je l'inspecte, elle a donc une épaisseur, j'affiche les styles de face en monochrome et je vois que les deux côtés sont blancs, il n'y a pas de face inversée cette fois. Alors là, si ça vous arrive, vous pouvez chercher longtemps, si, si vous n'avez pas la solution. Donc je vais vous la donner tout de suite, la solution en fait c'est ça. C'est au moment où on a conçu cette vitre, ça peut être vous ou euh, vous allez chercher la fenêtre sur la 3D Warehouse et la personne qui l'a conçue a fait cette erreur là. Ou vous deux, vous avez fait un truc quand vous l'avez téléchargé et quand la personne l'a modélisé, il s'est passé quelque chose de pas terrible. Donc en gros, ce qui se passe, euh, on va faire une vitre comme ça, hop, et on va appliquer dessus euh, un matériau de vitre vite fait. C'est-à-dire, on va prendre dans la bibliothèque de SketchUp, et on va faire ça, ok On va faire un poussé tiré, hop, on s'assure que les faces soient bien euh, toutes du bon blanche des deux côtés. Ok, c'est bon. Et puis, euh, au moment de, de lancer le rendu verré, on va se dire, bah, les, la vitre de SketchUp, là, ça rend pas terrible. On va rajouter, on va, on va mettre le vrai matériau de verre. Donc, le vrai matériau de verre, c'en est un de verré, là, je vais le prendre avec la pipette parce qu'il est déjà appliqué sur les vitres, il s'appelle Glass Window Neutral, il fonctionne très bien, celui-là. Et donc, je vais l'appliquer sur cette face-là, de ce côté-là, hop, et aussi de l'autre côté, sur les deux faces. Et je regarde ce qui se passe. Je vais rester dehors, comme ça, on va lancer un rendu. Et là, il y a une grosse déformation, pourtant, j'ai bien mis la bonne matière, les faces sont bien, sont bien, sont bien orientées et euh, bah, j'ai de l'épaisseur. Donc là, je vais vous dire pourquoi, mais avant je vous dis que dans, dans la formation, si vous débutez ou si vous voulez d'autres conseils comme ça sur, sur la 3D, sur VRE en général, mais pas que sur VRE, sur des plugins, des extensions SketchUp, etc. Inscrivez-vous euh, dans la description, vous avez accès à un, un lien qui vous donnera justement accès à mes formations d'initiation, que ce soit SketchUp, Verre et d'autres logiciels qui, qui arrivent et les prochaines formations aussi. Et puis, vous aurez accès à mes newsletters où je vous envoie des conseils, des, des add-ons, des, des nouveautés quand les des logiciels sortent, se mettent à jour, etc. Qu'est-ce qui s'est passé donc avec cette vitre Eh bien, regardez, c'est euh, assez vicieux. C'est que effectivement, on a mis la matière Verre ici et là, mais entre les deux vitres c'est-à-dire dans le double vitrage, si vous voulez, là et là et bien là, si je prends la pipette et je fais pipette, on voit que c'est toujours l'ancien verre translucide gris de Sketchup il n'a pas mis le verre glass window neutral à l'intérieur donc là je le fais, je le mets à l'intérieur des deux côtés et le problème est résolu donc c'était vicieux, il y a un matériau qui s'était intercalé à l'intérieur de la vitre et qui faisait qu'on avait des problèmes de, de zoom, de déformation comme ça je vérifie quand même voilà là on a une plaque de verre qui ne déforme pas qui reflète l'environnement donc très bien voilà qui est crédible je stop et on va aller corriger la quatrième vitre du coup de cette manière là celle ci on voit d'ailleurs qu'elle n'a pas exactement la même teinte que les autres ça peut être un indice parfois et donc je vais aller à l'intérieur mettre le window neutral dedans et on va rendre cette scène avec toutes les vitres, les 5, qui normalement ne créent aucune déformation, qui sont toutes égales. Il n'y a plus d'erreur, voilà, tout fonctionne bien. Au passage, si vous voulez accentuer le, les reflets, les rendre plus forts sur vitres parce que vous les trouvez trop discrets, et eh bien la valeur a changé, elle est là, je vous montre ça tout de suite dans, dans VRE. Vous avez ici la partie réflexion qu'on va déplier et il y a une ligne qui s'appelle Réflexion IOR, c'est Indice of Réflexion, donc plus vous allez monter cette valeur-là, plus le verre va refléter. Je vais mettre à 4 par exemple, et on va commencer à avoir un reflet très fort alors attention de ne pas être excessif sur ça justement. On a deux reflets beaucoup plus présents que tout à l'heure. Et si j'ai le malheur de monter beaucoup plus haut, donc je vais stopper et puis je vais peut-être mettre, je sais pas, à 50, et ben, on va finir avec un effet miroir, un effet glace santin presque, qui va nous... qui va plus ressembler à un miroir qu'à des vitres, mais qui laisse toujours passer la lumière. Alors je vais aller voir de l'extérieur, d'ailleurs ça va être flagrant. Voilà. De l'extérieur, on voit que c'est carrément un miroir, alors que de l'intérieur, je vois toujours l'extérieur, un peu comme des glaces santins et on devine un petit peu l'intérieur. Donc là, je l'ai monté à 50, mais si vous montez à 2, 3, ben, ça suffit pour avoir des reflets beaucoup plus forts, sans pour autant empêcher la visibilité à l'intérieur. Voilà, petit tips euh, si cette vidéo vous a plu, bah, comme d'habitude, vous partagez, vous commentez, vous likez, vous vous abonnez parce que vous êtes beaucoup à regarder et à ne pas vous abonner. Donc, bon, moi, ça me fait plaisir quand je vois que le nombre d'abonnés monte. C'est que ce que je raconte, bah, ça plaît à quelqu'un qui s'abonne. Voilà, donc je vous retrouve très vite pour un prochain tuto. Ciao